bienvenue sur la chaîne de youtube de geek mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog qu'est ce que je vous présente aujourd'hui un casque à conduction osseuse de chez aftershock il s'agit du open move c'est l'entrée de gamme il y a super longtemps que je voulais vous présenter ce genre de casque parce que moi ça m'intéresse pour faire du vélo notamment et ça peut intéresser aussi les sportifs pourquoi pour faire de vélo mais en fait vous n'avez pas rien dans l'oreille puisque sa conduction osseuse c'est juste au dessus de l'oreille et franchement j'étais très très très curieux de tester ça et j'espère que ce test vous plaira n'hésite pas à t'abonner les liens c'est évidemment en description si tu as plu tu pourras le retrouver un peu partout dans toutes les bonnes boutiques donc la boîte on voit tout de suite que c'est marqué garantie deux ans Allez, on passe tout de suite à l'ouverture, et oui, parce que ça vient du service de presse, mais ils me l'ont passé, euh, ben il est neuf, comme vous pouvez le voir, et il faut que j'enlève les petits emballages. Donc on va essayer de ne pas tout détruire, parce que ça arrive de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau ou pas un cadeau, enfin je m'en fiche, je crois que je dois le renvoyer, j'ai un mois pour le tester, et ça c'est super cool Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Et bien, bah, vous voyez, ça, ça, ça tient comme ça. Eh bien, c'est pas fini, il y a encore un petit truc à tirer. Et bon, on va voir ce qui se passe. Ah ben, c'est juste une petite languette. Le casque, il se présente ainsi. Alors, évidemment, on a envie de voir ce qu'il y a dessous. Et dessous, il y a des accessoires. Alors, c'est une petite pochette. Ça, c'est marrant des bouchons entre bruits, euh, une notice, une garantie, alors c'est marqué en anglais mais c'est aussi en français, un cordon d'alimentation, un petit mode d'emploi rapide et le numéro de série pour la carte de garantie de 2 ans. Petit tour du propriétaire, du casque, ici il y a une petite protection que vous pouvez enlever, donc nous avons un petit arceau qui amène à ce côté-là et de ce côté-là nous avons deux boutons, alors power visiblement. Moins et plus. Ici, un USB-C pour la recharge, une petite LED et évidemment, ici, deux machins de conducteur osseuse. Et comme vous voyez, ce ne sont pas des haut-parleurs et ils sont aimantés. Nous avons visiblement une petite prise micro ici. J'ai allumé. Donc on voit ici, il y a une petite LED qui clignote rouge, rouge, blanc. J'ai pris le téléphone le plus pourri en Bluetooth, c'est celui-là. Et tout de suite, il a détecté le, le casque. Donc on va l'appérer, je pense que c'est associé. Et voilà, c'est bien, c'est associé. Et on me dit que la batterie euh, est déjà à 60%. Voilà, je viens de le mettre sur mes oreilles. Vous voyez donc... Et je vous jure, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, vous avez du son. Euh, si vous le mettez sur les oreilles, vous avez euh, du son aussi. Hein, mais, mais si vous le mettez sur un micro comme le mien, là, par exemple, vous n'entendez rien. Et c'est juste incroyable Alors après une semaine d'utilisation, je peux vous dire, je les adore, je les adore. Ils ont vraiment qu'un seul défaut à mes yeux, c'est que ça peut faire un peu mal aux oreilles, au niveau... De... je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon. Alors ça, c'est un, pro... un tout petit problème parce qu'on s'y habitue très vite et après c'est assez confortable. Les écouteurs en eux-mêmes, c'est vraiment bien, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez du son et qui n'est pas dans les oreilles et ça c'est un énorme avantage c'est que ça préserve votre couille enfin en théorie j'ai pas vu d'étude qui dit que ces écouteurs ne sont pas bons donc le but c'est d'avoir de la musique partout et surtout quand vous faites du sport moi finalement je les utilise partout et c'est vraiment bien Niveau autonomie c'est annoncé 6 heures oui c'est ce que j'ai mesuré c'est heures autour de 6 heures la recharge par contre je n'ai pas mis ça en chargeur je l'ai mis sur mon, télé, sur mon pc pour charger ça a bien mis une grosseur, facile. Dans les choses euh, vachement rigolotes, vous pouvez connecter deux appareils en même temps. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aime bien des fois avoir du son de mon téléphone et du son de mon PC pour passer en communication via Teams. Et ça marche très bien. Et là, on en vient en communication. La communication, elle est vraiment topissime. Vraiment, vous entendez très, très bien. Alors, en environnement calme, hein, parce que dès que c'est... En environnement en bruyant, c'est une autre affaire. On en parle juste après. Donc, en environnement calme, euh, c'est vraiment bien. Vous vous entendez très, très, très bien. Et votre interlocuteur vous entend très bien. Bon, alors, en même temps, il y a plusieurs micros euh, sur cet appareil. Et donc, euh, ça le fait. Il y en a au moins deux. Un ici et un ici. Et vraiment, ça le fait. Et ça, c'est une bonne surprise. En fait, tout ce casque est une bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Maintenant, parlons... À mode sport donc il euh, y a des bouchons de bruit c'est vraiment pas pour rien parce que par exemple ce que vous êtes dans la rue en train de faire du vélo et alors là c'est une autre affaire c'est à dire que si la rue est bruyante il va falloir monter le son à fond et vous entendrez pas très bien et ça c'est le seul petit problème sinon si votre rue est pas bruyante vous entendrez très très bien et c'est un peu le but c'est à dire de partir faire du sport avec de la musique on parle de la portée, alors la portée est affichée à 10 mètres, oui, c'est ça, il n'y a pas de problème, à 10 mètres sans trop d'obstacles, ça le fait très très bien. La veille, alors la veille, ça aussi c'est incroyable, c'est-à-dire que souvent je les oublie, et lorsque je remets le Bluetooth, ou que je mets le Bluetooth, j'ai un casque connecté, et je ne sais pas où je l'ai posé, donc il faudrait une fonction de retrouver le, le casque. Il reste en veille facile euh, les 7 jours, moi je n'ai pas eu de problème, je ne l'ai rechargé qu'une seule fois sur euh, tout le test, et pourtant je l'ai utilisé euh, beaucoup. Donc à vélo sur les pavés, si vous n'êtes pas à la place du, de la Concorde où il y a plein de bruit, vous entendrez vos, votre musique. S'il y a du bruit, alors c'est sûr, vous entendrez tout ce qui se passe autour de vous, mais pas forcément votre musique. Enfin, après, c'est comme tous les casques, hein. quand il y a trop de bruit, on n'entend pas ce qui se passe autour. Hein. Alors, il y a des choses rigolotes qu'on peut faire avec. C'est euh, Lorsque vous voulez faire entendre le son, euh, votre son, bah, vous le mettez sur la boîte comme ça. Et vous allez voir, on va faire un petit test en live. Alors j'ai un petit micro là aussi. On en vient au son. Alors le son, il ne faut pas s'attendre à un son pour audiophile, c'est vraiment un son d'écouteur très correct, euh, avec des basses euh, correctes, des aigus, des médiums. Franchement, le son est agréable. Est, et, et il y a plusieurs modes, il y a trois modes. Donc il y a un mode avec bouchon d'oreille, un mode euh, vocal, c'est lorsque vous passez des appels, je pense qu'il passe automatiquement, et un mode euh, musique. Donc vous avez ces trois modes, et, et il faut juste apprendre à, à les passer ensemble. Donc, c'est lorsque vous appuyez sur les deux boutons pendant trois secondes. Des fonctions, il y en a pas mal et c'est le moment de parler des fonctions. Pour vous montrer quelques fonctions, je passe sur la boîte, comme ça vous entendrez le son. Donc, la première fonction qu'on veut, c'est Play-Pause et il suffit d'appuyer juste sur le petit bouton. Lorsque vous voulez passer au morceau suivant, vous appuyez deux fois. Et lorsque vous voulez revenir en arrière, vous appuyez trois fois. Et les fonctions sont impressionnantes parce qu'elles fonctionnent très très très bien. Donc, pour une fois, il faut le signaler. Ce bouton a d'autres fonctions, donc rejeter les appels, appeler les appels, terminer un appel, etc. Donc, il faut juste lire le mode d'emploi. Maintenant, On passe au volume, sur le volume plus. On a au maximum, il fait un petit bip. Et on peut changer le mode d'écoute. Voilà, là, vous appuyez trois secondes et il vous dit euh, vous êtes en tel mode. Vous call mode. Voilà, ouais, batterie, médium. Je voulais à tout prix vous montrer le multipoint hein, parce que je pense que c'est un des atouts de ce casque. Donc je mets la musique sur celui-là. J'allume mon deuxième téléphone. On sent qu'il est un peu perturbé. C'est pas grave parce que c'est pas fait pour être les deux en même temps. Donc, vous coupez le premier et le second va prendre le relais. Donc, on peut revenir. Un petit laps de temps, mais on peut refaire l'inverse. Pour mesurer un décalage, c'est prends un goût de qui parle beaucoup. commençons tout de vite par la chose qui fait le plus mal même super mal. Ce S23 est à 959 euros. Oui, la version la plus basse. Non, ah, il y a pas autant de Il a on va voir, ce vaut, on va voir ce Donc voilà, alors je vais vous montrer comment on le met parce que bon, c'est pas très classique. Vous voyez, c'est quand même un arceau qui est assez grand et moi j'ai une toute petite tête. Voilà, ça vient se positionner ici et vous aurez un son très bien. Alors, je vais essayer de vous faire une conclusion qui dure pas 3 heures, mais c'est mal barré. Donc, qu'est-ce que j'en pense Eh bien, j'en pense que du bien. Niveau son, c'est correct. C'est pas pour les audiophiles, c'est pour des sportifs, et c'est correct. Niveau confort, moi, je pense que celui-là peut mieux faire. Il en existe d'autres dans la gamme. Niveau résistance, bah, il est tombé plusieurs fois parce qu'en fait, quand j'enlève ma cagoule, il se fait éjecter avec la cagoule. Donc, pas de problème, ça résiste. Niveau autonomie, 6 heures, c'est bien ça. La recharge, c'est top les boutons de fonction alors ça c'est vraiment bien le bouton de fonction il marche super bien. Alors cela je ne suis pas hyper fan mais celui-là il est vraiment bien. La recharge euh, c'est bien les indications sont bonnes. Le petit mode deux appareils connectés en même temps ça c'est vraiment incroyable et c'est juste super bien. Lorsque vous faites du sport en extérieur et que c'est pas bruyant, c'est bien. Lorsque c'est très bruyant par exemple, vous avez, si vous avez une grosse route comme à Paris à côté d'une piste cyclable c'est moyen, vous entendrez des brides de son, ça c'est pas top. Lorsque vous avez un col de chemise ou une cagoule, c'est moyen parce que le casque il a tendance à avancer et du coup ça déplace le son. Donc pour un environnement calme, c'est bien, mais le but c'est préserver vos oreilles, vos oreilles sont préservées. Je n'ai pas trouvé d'étude qui dit que ce genre de casque vous abîme les oreilles. Donc moi je dis un grand oui. En plus, vous pouvez écouter, faire écouter le son rapidement en le mettant par exemple sur la boîte ou le euh, mettant sur une, sur une table. Donc moi, c'est un grand oui. Je vous dis oui pour ce casque. On le trouve celui-là à 89 euros. Il y en a d'autres euh, spécifiques pour la piscine qui coûtent un peu plus cher, c'est normal, parce qu'il faut qu'il résiste à l'eau. Donc globalement, c'est un bon casque, et je peux vous le conseiller.